Bonjour, alors ben, merci à ETV hein, pour euh, cette euh, présence sur le site de Beauport aujourd'hui hein, à Port-Louis dans le cadre eh bien, du lancement euh, de la quinzaine de la Cannes, qui est le démarrage des présentations, euh, démonstrations des machines agricoles euh, liées à la filière Cannes et agricole de la Guadeloupe. Donc, euh, sur euh, bien déjà cette première journée, nous avons pu recevoir euh, du public euh, et également un collège, hein, l'établissement euh, Courbaril de Pointe-Noire, hein, qui euh, a pu eh bien, découvrir et échanger avec euh, nos partenaires hein, qui étaient présents, hein, la CNGT, avec également euh, la mission locale et puis ils ont pu euh, apprécier les différents stands qui étaient présents avec euh, la SODIMAT et puis, euh, bien évidemment, ils ont vu. Même pas goûté les roms qui étaient présents donc ils ont pu apprécier et eh bien les différentes productions issues euh, de la richesse euh, de la canne avec ce rom bien typique euh, de la Guadeloupe avec euh, rome d'amoiseau, euh, rome caruquira, euh, rome guadinina, euh, rome rémonec également et puis nous avions aussi et eh bien un, une dégustation euh, d'un rom de cuba le rom éminente. Et puis, euh, ils ont pu aussi bien découvrir, ben là, ils ont pu goûter les différents, euh, les différents sucres euh, qui sont réalisés par l'usine Gardel au moule. Donc euh, cette journée eh bien c'est dès aujourd'hui euh, mercredi jusqu'au euh, samedi 15 avril. Donc n'hésitez pas à venir euh, en tout cas euh, visiter euh, nos salles d'exposition avec également et eh bien rencontrer euh, ces professionnels et euh, également et eh bien pouvoir euh, ben, terminer euh, votre immersion au sein de Beauport sur la balade euh, en petit train donc euh, on espère vous recevoir bien nombreux et de partager ce moment euh, qui en plus tombe bien pendant les vacances de Pâques, hein. ça vous permet de, de lier euh, et bien, euh, découvertes. Alors bien évidemment euh, cette quinzaine de la canne est ponctuée par euh, des animations hein. alors déjà ce soir, mercredi euh, ce soir, hein, mercredi 5 avril nous allons avoir et bien, une rencontre poétique avec Lydia euh, Barlagne et Teddy Gaspaldi qui vont et bien, euh, raconter autour euh, de la poésie les notes euh, de ces mots liés à la canne sur cet ouvrage de madame simone Schwarz-Bart t'élumé et puis euh, bien évidemment demain euh, n'hésitez pas à emmener vos enfants et même les moins grands hein, à, à apprendre à faire et eh bien les boîtes à crabes hein, notre saison de Pâques s'y prête et puis pour terminer et eh bien nous terminerons cette quinzaine de la canne autour d'un atelier un peu gourmand sur la réalisation des bougies et donc là on est sur bougies saveur chocolat donc ce soir Lydia Barlaigne mercredi 5 avril et puis demain 6 euh, boîte à crabes et puis le 15 avril eh bien, bougies chocolatées merci encore au TV donc aujourd'hui la Cicadeg et Beaupont ont voulu mettre à l'honneur la filière canne et l'agriculture dans le cadre de la quinzaine de la Canne qui se tient pendant deux semaines, comme son nom l'indique. Cette journée est dédiée au public des CLSH, des enfants, et nous, euh, la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, nous avons été invités à présenter euh, la collectivité et à présenter euh, l'agriculture, l'agro-transformation et nos domaines d'intervention euh, autour et à côté de la filière Cannes. Donc avec un échange interactif, les enfants ont posé des questions et se sont intéressés à nos problématiques. Responsable gérant de la Spicery by Ted. Et euh, moi, ma spécialité ici euh, que je présente, c'est les rhums épicés. Euh, en tant que partenaire et, euh, de Beaupont, ou pour qui aussi euh, j'ai fait une boisson euh, spécialement dédicacée pour eux. Ben euh, moi, la variété, ma façon, mon process, c'est vraiment la diversification des grommes épicés euh, qui va jusqu'à au moins une cinquantaine de parfums différents et euh, qu'on puisse vraiment aussi retrouver le côté artisanal de la Guadeloupe que nous défendons, nous artisans et que c'est un honneur pour moi d'être présent ici à Beauport aujourd'hui. Animateur à Beauport Guadeloupe alors aujourd'hui, on a passé une super bonne journée, on a accueilli nos visiteurs, que ce soit les touristes, les locaux et puis euh, une école de Pointe-Noire. Euh, ils ont fait le tour du site, ils ont pu assister à euh, notre euh, débat, conférence avec euh, nos partenaires, la CICADEG, la CNGT, il y avait aussi euh, la mission locale, d qui ont pu leur faire euh, part de leurs fonctions euh, dans la filière sucre, canne, rhum euh, aujourd'hui. Alors la journée se poursuit avec des dégustations, Rhum Cauquera, Guadinina, Eminente, on a aussi euh, Damoiseau, notre partenaire, Gardel euh, et d'autres, hein. excusez ceux ce que j'oublie. Et puis euh, la quinzaine de la canne va se poursuivre, hein. demain pareil, une dégustation, euh, balade en train. Et puis, euh, samedi 8, nous finirons par euh, une journée beau cantage avec euh, un dialogue entre les nouveaux agriculteurs, les anciens agriculteurs. C'est l'occasion de venir échanger avec nous. Depuis, Zonia euh, Habitat dit pas hésiter, vini. et nous attendons avec toujours les dégustations et puis la balade en train. Donc, nous vous attendons nombreux à Beauport-Guadeloupe pour la fin de la quinzaine de la CAME. Merci beaucoup à tous.